Bonjour, bienvenue dans le vlog de, de l'art des histoires qui ne se racontent pas. Euh, Aujourd'hui, je vais vous raconter ma dernière histoire euh, avant le déluge. Euh, il s'agit de mon frère, mon frère jumeau. Euh, mon frère jumeau et moi, euh, on a été euh, fort attachés euh, psychiquement pendant, euh, pendant, pendant toute toute la durée de sa vie euh, et malheureusement euh, il est décédé quand il avait 19 ans. Euh, comment est-ce qu'il est décédé euh, En fait, il, il s'est fait renverser par une voiture sur l'autoroute alors que ses amis euh, s'étaient mis sur le bas-côté à cause de, de quelqu'un qui aurait tiré sur le frein à main de la voiture pour faire des tonneaux avec la voiture. Euh, c'est ce qui m'a été raconté quand il est décédé, mais c'est aussi ce que j'ai rêvé. Euh, la nuit où il est décédé, j'ai effectivement rêvé euh, de... C'était assez bizarre comme rêve parce que je voyais que des ombres, mais je voyais pertinemment bien que c'était un humain et quelqu'un tirait le frein à main de la voiture, effectivement. Et il paraît que c'était mon frère qui avait tiré le frein, le frein à main de la voiture. Ensuite, euh, la, la, la, la voiture a fait des tonneaux, des tonneaux et des tonneaux. Euh, et, euh, et ils ont dû se mettre sur le bas-côté. Euh, et dans mon, rêve, euh, euh, dans, dans mon rêve, je vais penser à mon frère. Euh, je vais penser à mon frère. Et, euh, et je vais me réveiller brusquement à 4h du matin. Euh, je me suis rendormie aussitôt je me suis dit ne t'inquiète pas, ça va aller, euh, je me suis rendormie assez, rendormi assez vite, et le lendemain matin, à 8h du matin, le téléphone sonne, euh, et euh, ma mère décroche, euh, et, et je vais près d'elle, et je savais pertinemment bien que c'était pour mon frère, euh, et euh, d'emblée je lui dis, est-ce que c'est Cédric et euh, elle a raccroché le combiné elle m'a dit ton frère est décédé et quand je lui ai demandé à quelle heure est-ce qu'il était décédé euh, on m'a répondu qu'il était décédé vers 4h du matin donc l'heure à laquelle je me suis réveillée pendant la nuit euh, donc euh, voilà et à la suite de ça euh, à la suite de ça euh, moi j'ai commencé à avoir euh, des grisaillements ici dans, dans l'arrière du crâne euh, des grisaillements comme, le, comme les grisaillements d'une télé par exemple euh, et, et je me suis toujours posé la question <coughs> depuis ce moment là pardon depuis ce moment là euh, si je n'avais pas un accès euh, à la médiumnité euh, et en cherchant eh bien, je suis tombée sur le livre euh, et si vous étiez médium de Paul Roland euh, voilà, c'est un chouette petit livre qui vous apprend euh, tas de choses sur la médiumnité et d'autres. Euh, et dans ce livre-là, euh, j'ai clairement été guidée pour euh, prendre ce livre-là. Euh, ça ne s'est pas fait au hasard. Euh, et dans ce livre-là, je tombe vraiment sur, euh, sur un article qui dit comme quoi à l'ouverture des capacités, euh, eh bien, certaines personnes peuvent ressentir, euh, peuvent entendre, euh, un espèce de grisaillement de télé euh, dans leurs oreilles ou dans leur tête, etc. Donc voilà. Euh, donc, ouais, voilà. Euh, maintenant, la question de savoir si je suis médium ou pas, elle se pose toujours. Euh, je crois plutôt, je, je dirais plutôt que c'est une sensibilité à la médiumnité. Euh, il faut savoir que les jumeaux, euh, ce sont des personnes qui ont un lien psychique très fort euh, même, si, même si ça ne se voit pas, même si dans, dans le commun des mortels on ne s'entend pas Il y a toujours un lien psychique très fort euh, Et, et d'ailleurs, euh, le week-end où il est décédé, euh, moi je voulais absolument sortir de la maison euh, Pour aller le rejoindre parce que j'avais un pressentiment qu'il allait lui arriver quelque chose et euh, il y avait clairement euh, une énergie qui était en train de me maintenir chez moi On ne vivait pas dans la même maison euh, Lui était chez mon père, moi j'étais chez ma mère Et il y avait clairement quelque chose qui était en train de me maintenir chez moi euh, je, ratais les, je ratais les heures de bus, je ne savais plus faire mon sac euh, Disons que j'ai commencé un peu à perdre la tête en fait euh, Et... Euh, et, et, et enfin voilà, il, il s'est passé ce qui s'est passé, et, euh, et, et, et clairement, euh, ça ressort de la médiumnité.